autres, j'ai une question. Chaque fois que tu dis ça, je m'attends au pire. Qu'est-ce qu'il y a Tu penses quoi des LGBT Comment ça, je pense quoi des LGBT euh, Je sais pas du fait qu'elles les filles et pas les garçons. Oh, putain. Toi, t'aimes le saumon Ouais. Ok, moi, j'aime pas le saumon. Euh, ouais. Ok, tu penses quoi de moi euh, ben, Par rapport à quoi Par rapport au fait que j'aime pas le saumon, qu'est-ce que tu penses de moi euh, Je sais pas, je dirais chacun ses goûts, parce que tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Voilà. Bah, c'est exactement pareil. Ouais. Gay, trans, LGBT, tout ce que tu veux, on n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà. Mais c'est vrai ça. Bien sûr que c'est vrai. Alors, pourquoi tout le monde fait une polémique et veut donner son avis là-dessus Pour ça aussi j'ai une réponse très simple. Quand tu te fais chier, tu fais quoi <rire> Ça je sais, je te fais chier. Voilà, c'est exactement pareil pour ça. Quand les gens sont chiés, ils vont faire chier les autres dans leur vie. Voilà. Wow. C'est profond. Aussi profond que ta connerie.